Eh bien le bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur la chaîne GeekTech, j'espère que vous allez bien Donc ça sera une vidéo en fait aujourd'hui qui va vous présenter une nouvelle application sous Android Qui euh, auparavant euh, est, a été on va dire mis à disposition sur l'iOS C'est l'application Opera VPN qui est gratuite et qui est désormais télé possible de télécharger Depuis la boutique d'application officielle d'Android, autrement dit le Play Store Alors par rapport en fait à cette application, donc c'est une application qui est gratuite et illimitée, donc il apporte les mêmes fonctionnalités sur Android telles que iOS précédemment. Donc c'est une version qui est basée sur l'opéra d'acquisition SurfEasy euh, qui vous permet de surfer en toute sécurité lorsque vous êtes sur un réseau public. Et euh, sachez que le marketing d'opéra se concentre principalement sur la sécurité. Donc Opera VPN vous permet également d'apparaître comme si vous êtes dans un autre pays, actuellement euh, la possibilité est sur 5 pays maximum, mais euh, par la suite il y aura des mises à jour qui vont vous permettre de d'avoir plus de choix qu'aujourd'hui. Qu pour l'instant les pays concernés ce sont le Canada, les états unis l'Allemagne, Singapour et les Pays-Bas, donc euh, c'est un moyen de contourner certaines restrictions géographiques sans avoir à opter pour un service payant. En plus de cela, ces fonctionnements de VPN c'est un service qui va vous permettre également de bloquer les trackers d'annonces donc euh, je dirais qu'assez ironiquement il y aura en fait quelques euh, publicités possibles depuis l'application elle-même mais voilà donc euh, ça, ça, il y aura moins d'intrusion que en étant euh, sans euh, l'application elle-même d'après ce que euh, voilà, donc ce qui a été mentionné au niveau des, des tests actuels. Donc, l'application VPN pour Android se distingue sur des réseaux privés virtuels en offrant un service entièrement gratuit, sans limite de données, pas de connexion nécessaire, des fonctions avancées euh, au niveau de la protection wifi et pas besoin d'un abonnement. Donc, c'est ce que euh, Chris Houston, le président de SurfEasy VPN d'Opera Division, a déclaré. Auparavant concernant cela. Donc sachez que même le réglage IP pour l'opéra VPN ne prend que quelques secondes. L'application gère elle-même la configuration de vos paramètres VPN Android de sorte que vous ne devez pas en fait vous plonger dans des menus euh, euh, ou des réglages euh, voilà complexes au niveau de la modification. Sachez également que au niveau de son service de base, l'application vous permet également de voir comment sécuriser votre connexion actuellement en Wifi Donc, et il vous permet également d'exécuter un test de sécurité Wifi qui vous permet de voir les problèmes potentiels que votre réseau Wifi peut avoir. Entre parenthèses sans surprise vous allez vous remarquer que il va probablement vous montrer que l'utilisation d'un VPN va être plus sûr connecté à internet directement. Mis à part cela, vous remarquerez probablement une petite diminution au niveau de la vitesse une fois que vous êtes activé au niveau de cette fonction. Mais qui est à prévoir, en testant la version Android, ces changements étaient parfois visibles, mais pas très flagrants. Donc pour résumer en fait, au niveau de la situation, la, le VPN d'Opera va ainsi permettre de contourner certains firewalls, d'accéder à des contenus bloqués, de dissimuler votre adresse IP, ou également encore améliorer la confidentialité et la sécurité de votre utilisation notamment sur le réseau fi public qui d'ailleurs sont des réseaux privés virtuels utilisent un chiffrement de 256 bits en plus un bloqueur de tracker publicitaire qui est intégré dont on a parlé donc la technologie qui est issue à l'acquisition d'EasySurf et qui va vous permettre de réaliser une navigation dite sécurisée j'espère que suite à toutes ces explications euh, ça va vous être utile et ça vous éclaire surtout au niveau de cette application nouvelle et si vous avez des questions n'hésitez surtout pas à laisser en fait votre question au niveau du commentaire je n'hésiterai surtout pas de répondre à toutes vos questions euh, n'hésitez surtout pas également si cette vidéo vous a plu de laisser un pouce bleu comme quoi vous avez bien aimé et euh, je dis toujours pour ceux qui nous suivent, euh, je les remercie et ceux qui n'ont pas encore fait, n'hésitez surtout pas de vous abonner afin de pouvoir euh, avoir les dernières actualités au niveau de la chaîne. Sur ce, je vous souhaite une agréable soirée, un bon week-end et portez-vous bien.